Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Allez aujourd'hui je vais vous montrer un nid de frelons. Il est. C'est drôle parce que quand le client m'appelait et qu'il m'a dit où il était placé, j'ai dit ah bon euh, Je suis. Ah bon J'étais vachement étonné. Alors c'est un nid de frelons. Dans un congélateur vous allez me dire mais comment il peut se mettre dans le congélateur donc bien entendu vous comprenez bien que le congélateur il est pas à l'intérieur de la maison il est à un extérieur donc c'est un congélateur apparemment il s'en servait pour les poules sauf que maintenant il n'y a plus de poules il y a des frelons donc je vous montre ça vous voyez c'est un ancien poulailler. donc on va faire attention parce qu'il y a quand même de l'activité Le petit congélateur. Congélateur Nico. Donc il y du monde. Allez, je vais m'habiller et on va aller voir ça de plus près. La grosse combinaison. C'est parti pour le combat Allez, on va aller voir ça. Euh, dans un congélateur, c'est un truc de fou quand même. Hein. Bon, on va voir si on peut l'ouvrir de dessus. On va voir ça. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Regardez-moi ce monstre. Monique, il est gros. Mon principal est là. On va voir s'il s'ouvre. Regardez-moi ça. moi motifs. La vibration la personne à sur La grosse attaque. Vous avez vu des je des attaqué des a des des des des a mettre la dose, il y a du venin partout bon. Allez, je vais vous montrer l'intérieur. Oh, des larmes <tousse> Allez, on retourne à la voiture, on va faire la voiture C'est chaud patate, c'est chaud patate Je pense que la cliente, elle regarde depuis la fenêtre, là, elle est, elle hallucine. Parce que la mamie, elle s'est fait piquer. Et je vous l'ai pas dit ça, mais elle s'est fait piquer, ouais, sans faire esprit. Voilà. Allez, je range tout ça et je vous reprends. Voilà, les Dédés, c'était une énorme attaque. Une énorme attaque. Très dangereux. Picture sur client. Le nid est traité dans un congélateur. Voilà, encore un nid insolite, on va dire. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Un petit commentaire et je vous dis à bientôt, les Dédés. Quoi T'es pas abonné à Dédé Froland Alors, dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Ah